Chers concitoyens bémahossiens, bémahossiennes, population de la Guadeloupe, depuis 2020, nous vivons une situation combien difficile. Nous subissons la COVID-19. Aujourd'hui, eh nous sommes confrontés à une quatrième vague, un troisième confinement. La situation est catastrophique, voire dramatique. C'est la raison pour laquelle j'invite chacun à son sens de responsabilité. Parce que ce combat, il est collectif. Il n'est pas individuel. C'est la raison pour laquelle je veux pouvoir compter sur chacun de vous, afin de respecter les gestes barrières. Portez le masque quotidiennement, en toutes circonstances. Se lavez régulièrement les mains. Je vous demande aussi également de respecter la distanciation sociale. Évitez les regroupements. C'est ensemble que nous allons pouvoir vaincre ce virus. Je vous souhaite beaucoup de courage face à ces moments difficiles. <rire>